Vous entendez ce bruit de nanas déchaînées qui sont en train de foutre le feu à des vitrines parce qu'elles ont décidé qu'elles en avaient assez du patriarcat Non. Alors en fait du coup c'est pour ça que je suis pas en train de jeter des trucs sur des vitrines en disant que j'en ai assez du patriarcat. J'étais à une manifestation où on était genre 250, où il y a une abolitionniste avec un micro qui m'a expliqué, qui, enfin, qui expliqué la vie à 250 nanas de comment il fallait tout son féminisme. Et où un mec se sentait tellement en sécurité qu'il a pu m'expliquer à moi et une copine Aujourd'hui, c'était le monde à l'envers parce que, quand même, si les femmes elles étaient égales, qui allait s'occuper des enfants? Et puis, c'était quand même n'importe quoi, toutes ces lesbiennes et ces femmes qui trompaient leur mari. Et que euh, en Afrique, les... là où les femmes restaient euh, à leur maison, c'était quand même vachement mieux. Voilà, donc c'est à ce niveau-là, on, le f... on leur fait peur à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'un mec peut complètement, genre, au milieu d'une manif. Euh, de lutte pour les droits des femmes aujourd'hui en 2018, un mec peut avoir l'ébauche de dire ça avec le sourire en prenant de haut et du coup j'étais à cette manif où il y avait genre 250 personnes et je me suis rendu compte qu'avec la moyenne de vues que je fais maintenant je touche beaucoup plus de personnes et je serais plus utile chez moi en train de tourner plutôt que d'écouter une abolitionniste en train de me dire comment je devais vivre mon pays. voilà, je trouve ça complètement hallucinant donc du coup je vais juste faire très vite et je vais juste vous dire euh, ce que j'aurais eu envie d'entendre aujourd'hui. Les hommes nous ont déclaré la guerre il y a des milliers d'années. On est en position d'infériorité par rapport à eux depuis des milliers d'années. C'est en train d'aller mieux, mais ils sont en train... Ils se battent aussi contre. Il n'y a rien qu'à voir avec MeToo et Balançon pas la façon dont ils ont réagi et dont Genre il y a plein de mecs qui se sont sentis les bols de dire que c'était n'importe quoi et que c'était le retour de la dénonciation et euh, qu'on allait les mettre dans des camps de concentration enfin les mecs sont complètement à la masse et ils vont pas laisser leur privilège juste parce qu'on a dit ah oui non mais voilà 10% de réduction sur les culottes c'est bon je sais je mélange tout mais euh, ça m'énerve Anyway, on est dans un combat et je veux qu'aujourd'hui on se dise que pour chaque nana silenciée, pour chaque nana tuée par son conjoint pour chaque nana réduite au silence, il y aura une sœur pour se lever et gueuler à sa place. Parce que sans déconner, 250 sur une ville comme la mienne, c'est ridicule, on n'est pas un village de campagne. On devrait être des milliers dans les rues aujourd'hui. On devrait être en train de faire peur. On devrait être en train de dire, voilà, on est là, on existe et on arrête de se faire marcher dessus parce qu'il y en a ras le bol. Courage.